j, -j, -j, -j, -j Salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc euh, j'ai reçu, donc j'ai reçu donc les aventuriers, euh, les aventuriers et les. Voilà. Donc j'ai reçu, donc j'ai ouvert. D'ailleurs, je sais même pas où elles sont. Attendez, deux secondes. Je vais vous faire patienter en musique. J'espère que ça va s'entendre. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'était un petit troll, j'espère que ça va vous plaire Alors, euh, voilà, donc j'ai trié, comme d'habitude, j'ai trié tout ce qu'il y avait en en carte magie, en carte piège Et en euh, carte Xyz, parce que je crois qu'il n'y a pas de synchro dans celle-là, il me semble Mais, Alors, on va commencer par donc les boîtes avec euh, les raretés Et après, euh, je vais vous montrer un exemple aussi, quand je vous dis que je ne... Triche pas, donc on va commencer par le nid d'hirondelle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Donc, il y a 5 nids d'hirondelle. Voilà, nid d'hirondelle, voilà, en rare. Donc, je vais en garder 3 pour moi, parce que j'en ai besoin, pour mon petit deck euh, futur. Et après, il y en a 2 pour vous. Après, euh, on a donc la carte de terrain, donc euh, manier, porteur, vaisseau, méca, super, quantique, en trois fois, donc ça c'est, je les trade, ça c'est pas un problème Après on a, euh, alors la lance des chevaliers fantômes Alors lance des chevaliers fantômes, donc je sais pas si je, je les gardé de côté euh, Peut-être dans le trade, vous verrez euh, dans le trade binder du mois prochain Si, euh, elles y sont ou pas Après, euh, On a... Donc la force d'âme absorbante, magie en plus Qu'on a en 5 fois, donc je vais en garder 3 pour moi Voilà, et 2 pour vous Voilà après on a des euh, doubles force de la perte magie en plus là j'en ai 4. voilà j'en ai 4. Hein vous voyez bien j'en ai 4. j'en gardais 3 pour moi et une pour vous après on a donc euh, red raptor appel donc euh, celle là je vais les garder j'en ai que deux et je vais les garder voilà après attaque d'icard Alors, attaque d'Icar, j'en ai 4 euh, Je pense que j'ai tous les garder Les attaques d'Icar, je pense que j'ai tous les garder Après, euh, épée des chevaliers fantômes Alors, excusez-moi pour le bruit Donc, j'en gardais 3 pour moi, on ne sait jamais Et après, j'en ai encore 3 pour vous, voilà après, on a une épée du brouillard du chevalier fantôme. Donc celle-là, je vais la garder aussi. Piège et... Donc, j'en ai trois que je vais garder. Hein. Une renaissance X's. On est deux secondes. Je regarde parce qu'on est en train de me... Voilà... Ah... voilà parce que non, après donc alors la chanson c'est euh, dû à euh, à ça attendez hop j'ai une carte qui... qui vient de tomber donc Pour ceux qui sont de ma génération voilà voilà à quoi ça me fait penser force blue super quantum que je trade il ya tout force green en trois fois que je trade Force, euh, Force raid Super Quantum, en une. Non, attendez, je vais vous montrer parce que je crois que vous avez pas vu. Voilà, donc on arrête la musique, le temps. Voilà. Donc après, on a des Chevaliers Fantômes, Bêtes Silencieuses. Donc ça, j'en je ai, ai deux, je vais les garder bon si jamais. De toute façon, si je les mets dans, mon, dans un de mes decks, ou sinon ça sera dans le trade binder du mois prochain si je les mets pas. Voilà. Après, euh, chevalier fantôme à l'armure fragile. Donc pareil, hein, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Donc je, je veux bien vous en laisser deux. Et trois, là, on va les mettre euh, à part après euh, les chevaliers fantômes du casque fendu donc là j'en ai trois donc là je les garde les trois après on a des chevaliers fantômes à l'ancienne cape alors on commence euh, ça j'en ai deux voilà c'est euh, je les garde après on a harpiste harpy Donc j'en ai 3, donc je vais les garder, on sait jamais. Pour euh, peut-être dans mon deck euh, batélé. Red, Red Raptor, vautour Nécro Alors là j'en ai 4. Euh, je vous le dis de suite, j'en garde 3 sur et une pour vous. Après Red Raptor, Sosie, Pigrièche. Donc je l'ai quand une fois malheureusement. Donc je la garde. Euh pardon Non je l'ai en deux fois Donc je les garde Après Alucard, fantoruse Je l'ai en une, deux, trois, quatre, cinq Cinq fois Voilà Donc ça c'est à tradé je m'en sers pas Après Dragon X6 de la rébellion des ténèbres. En trois fois. Donc je pense que je vais les mettre de côté aussi les trois. On ne sait jamais. Euh. Dofo. Lul, Bet mecha super quantique. Donc euh, pour ceux de ma génération, comme je disais, euh, si vous avez connu avec le club de Roté, euh, ils ont sorti euh, Bioman Liveman, voilà. Et ça me fait penser à ça. Donc celle-là, c'est le dauphin. Le dauphin. Il est beau, hein. Eh ben ouais. Mais c'est attradé. <rire> euh. Aéroboss, bête fantôme, méca, quantique. Enfin, mais. Aéroboss, bête, méca fantôme. Bête méca super quantique. Donc celle-là, hein. Celle-là, je vous la montre. Voilà. Elle est en 1, 2, 3, 4, 5 fois. Après, Cowboy Gagaga. Le Cowboy Gagaga, hein, que j'ai en 3 euh, fois, donc j'en ai pas besoin pour le moment. On verra après si euh, vraiment j'en ai besoin ou pas. Après, le numéro 101. Alors j'ai quand même en gardé un pour la collection et après j'en ai trois si vous voulez au trade. Après qu'est-ce qu'on a Ah oui euh, deux forces euh, Red Raptor, Force Strix. Alors je, je les garde et il m'en faudrait éventuellement une troisième si jamais. Après on a le Cavalier Fantôme de l'épée brisée donc euh, je le garde hein. Je chercherai éventuellement un deuxième Et après euh, raptor faucon canon satellite Voilà il est beau hein. que je... En une fois que je garde aussi Donc là on a fini avec Les raretés Alors excusez moi Et après on va passer aux communes Donc on va vite euh... Je vais vite tout sortir Voilà Donc on va passer aux communes Donc euh, les communes je... Il y a pratiquement tout Tout qui est à tradé Tout Alors renfort de l'armée Donc euh, celle-ci en commune 1 hein Je l'ai en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 fois Voilà force astral maggira en plus donc j'ai quand même en garder une de côté on sait jamais et sinon j'en ai une deux trois 4 5 6 7 8 9 10 10 pour vous voilà raid rap ni donc ça j'ai ce qu'il faut hein. mais j'ai 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 après typhon d'espace mystique pour ceux qui voyent bien donc, 1, 2, 3 que je garde pour mettre de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y en a 7. Après, euh, Graal interdit. Voilà, donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'en gardais 3 pour moi aussi. Donc, il y en aura 10 pour vous. Trappe sans fond. Donc, celle-là. Hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai en gardé 2 pour moi, on ne sait jamais. Euh, les chevaliers fantômes du voile de l'ombre, alors c'est celle-là. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc c'est pour vous. Hein. Red Raptor réactivité, donc ça c'est pareil. Donc c'est celle-là. Pour ceux qui voient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pareil. Appel à étranger. Donc euh, c'est celle-là. Du coup, attendez deux secondes. Hop. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Après on a des nids d'insectes piquants Donc ça c'est carte piège les... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Voilà, 15 c'est pour vous les ailes de chevalier fantôme. Alors c'est celle-ci. Et j'en gardais 3 pour moi. Et après j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Après épée méca super quantique méca assassin. Donc c'est celle-là. Voilà. Donc apparemment les, les méca assassins vont sortir aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Donc tout ça C'est uniqu uniquement les cartes magiques et pièges Après on va passer à tout ce qui est euh, monstre Tout ce qui est monstre Donc on va commencer X's Donc Red Raptor, Focor évolutionnaire. Donc c'est celle là Voilà que vous voyez bien. Et J'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 donc c'est 12 pour vous parce que moi j'ai ce qu'il faut. Perle chevalier gemme. Une donc c'est celle-là, voilà. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Donc c'est celle-là, hein. Voilà, 13 fois numéro 6 alors je trouve ça dommage qu'ils aient sorti quand même le numéro 66 de maître scarabée clé en version commune dans ce dans ces euh, boîtes donc c'est euh, j'ai quand même en gardé une en collection on sait jamais une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze donc il y en a encore 11 de celle là si vous la voulez alors Pareil, il y a un truc que je trouve pas ter terrible, c'est qu'ils ont sorti euh, l'Ixiz Bujingi Amaterasu. Alors, en sachant que le deck Bujin, euh, en, entre guillemets, est quasiment mort, voilà. Donc, c'est celle-là, Bujinki Amaterasu, voilà. Tac, tac. Et je l'ai en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, euh, pardon, 12 Enfin je l'ai au moins dix 10 fois Un général Zubaba Alors je crois que je, euh, je vais le garder en trois fois le général Zubaba Et après je vais faire Donc c'est celle-ci Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Et euh, 9 Voilà Après on a le euh, Guerne, gorgon, chevalier, anti-lumière Donc c'est celle-là Voilà, on l'a en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Et après, gru-gru, donc je vais regarder 3 pour moi, on ne sait jamais, hein, Voilà et après, donc c'est celui-là, je le montre bien, hein, ah c'est celui-là, gru gru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, voilà, après j'ai des chevaliers fantômes, des géants en lock donc c'est celle-là, voilà, donc euh, j'en garde 3 pour moi, voilà, et 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Après, fait alpha super quantique. Donc je vous montre. Voilà. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Redrap or strix alors c'est celle là je vous montre toujours montrer donc j'en gardais trois pour moi on sait jamais 1 2 3 voilà et après c'est 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 fois voilà euh, après tout ce qui est euh, red raptor Pigriache imitatrice donc ça c'est euh... c'est celle là voilà je l'ai en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, voilà Red Raptor Pigrièche Chantante Alors je crois que celle-là je l'ai pas, je vais en mettre 3 de, de, de côté Donc c'est celle-là Alors on a bientôt fini euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois euh, Red, Red Raptor Pigrièche Free sautante Alors je sais pas Je vais en mettre 3 de côté aussi Voilà C'est pas mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Red Raptor Pigrièche éguisé. Donc ça, ça je le sais de mémoire Parce que je l'ai <rire> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Red Raptor torpille, griège volatilisé donc c'est celle-là voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 je, re, je redis bien pour clôturer cette vidéo donc c'est celle-là en 13 fois en commune les amis voilà donc et pourtant il me... Il faut que je vérifie un truc vite fait. Attendez parce que il y a un truc qui me titille là. Il y a un truc qui me titille. Je vérifie. Oui donc voilà c'est bien ça. Je vous ai montré. Oui, voilà. Donc sur ce les amis. Donc je vous laisse. Je vous dis à plus. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Une très un très très bon week-end. Alors pour ceux qui euh, qui ont pour les trades, donc, euh, je ne vais pas pouvoir les faire euh, là jusqu'à lundi parce que je suis un peu occupé. Mais euh, dès lundi, je reprends contact avec vous, que ce soit sur Facebook ou sur euh, Youtube ou sur Twitter. Parce que oui, j'ai un compte Twitter aussi, je vous rappelle. Et euh, donc, euh, je reprends les trades. Donc bien sûr, quand je dis euh, trade, c'est très bien que vous me dites « Ouais, il y a ça qui m'intéresse chez toi ». Mais, mais, mais, mais pensez à dire quand même aussi euh, des cartes, enfin que vous que vous avez que peut-être que j'ai pas spécialement dans ma liste de, de dans ma dans ma liste de cartes à rechercher, mais des cartes que vous pouvez m'échanger contre tout ça. Voilà. Allez, ciao tout le monde